Bonjour, aujourd'hui je souhaite parler de deux associations essentielles pour guérir. La première s'appelle Cancer et Métabolisme et la deuxième c'est l'association Espoir Métabolique. Euh, alors je vais voir si je peux vous partager mon écran peut-être. Donc nous sommes sur euh, l'association espoir-métabolique.org où effectivement on peut choisir d'adhérer avec Souf. Et puis en quoi ça consiste Et eh bien tout simplement c'est que euh, le cancer est à mon avis euh, d'origine multifacteur. Et comme vous pouvez le voir ici, donc il s'agit d'avoir une santé intégrative qui correspond eh bien, à partir du moment où on prend globalement la santé et c'est au carrefour de la médecine conventionnelle, de la médecine complémentaire, de la médecine individualisée, euh, du fait que chacun individuellement, nous apprenons à prendre soin de nous et bien sûr le mode de vie. Voilà, ce qui fait que, euh, eh bien, on peut apprendre euh, donc à se, se guérir avec l'ensemble de ces facteurs et en regardant. suis Voilà. Et ah, Mais alors, donc. Euh... Voilà, cette association est essentielle parce que le naturopathe Patrick Louis donc, euh, suit beaucoup de, de malades en donnant donc, des informations essentielles sur les, les types de compléments alimentaires qui sont bénéfiques euh, dans le cadre de chimio, dans le cadre de certains traitements, en soins de support ou euh, en soins complémentaires par rapport euh, au, au traitement et au... Euh, aux décisions. donc ça permet par exemple de suivre le traitement métabolique du docteur Laurent Schwartz, ça permet aussi de voir les différentes sortes de plantes euh, en complément euh, ça permet de voir par exemple si il y a une insuffisance des globules blancs ou des globules rouges que faire pour renforcer l'un et l'autre de manière naturelle ou avec un complément voilà donc euh... L'association Espoir Métabolique, donc pour effectivement une vision intégrative du cancer. Alors, l'autre association, c'est Cancer et Métabolisme. Donc, c'est cancer-du-6 et-du-6 métabolisme.com. Et effectivement, là, c'est une association où euh, j'oublie tout. Donc, enfin, tout simplement la personne donc qui a créé ça euh, a suivi son, son épouse pendant des années et des années. Et donc, euh, ça lui a permis d'avoir euh, beaucoup de connaissances et surtout d'avoir testé auprès de différentes personnes et médecins comment ça fonctionnait. Euh, voilà, et donc cela permet d'avoir beaucoup d'informations sur certains compléments alimentaires et euh, certains malades également qui guérissent. Voilà, donc deux associations essentielles. Espoir métabolique, donc vous allez trouver bien sûr une association, mais vous allez trouver également la page Facebook. Il y a le, la page publique, l'accès public et il y a l'accès euh, privé au groupe privé euh, Espoir Métabolique à partir du moment où on effectue l'adhésion à l'association. Voilà. Donc à très bientôt pour des échanges. Bonne journée.